Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Euh, mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier à Paris, à Marseille, à Lyon, en région parisienne et je l'espère bientôt euh, dans d'autres villes. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne, à suivre ma chaîne. et C'est vraiment un plaisir euh, de débuter et de partager avec vous vraiment le métier d'investisseurs et de vous faire profiter de l'ensemble des opérations à forte rentabilité. On s'organise pour répondre à tout le monde, pardon pour toutes celles et à qui euh, l'équipe ou moi-même, nous n'avons pas encore répondu et c'est justement l'objet de cette vidéo euh, puisque j'ai sélectionné des commentaires auxquels on n'a pas répondu parce que ça nécessitait une réponse un petit peu plus approfondie et c'est avec grand plaisir donc que je vais pouvoir euh, vous donner des réponses. Je voudrais répondre à Georges Cordier. Merci Georges euh, pour votre commentaire. Je vous invite à comme Georges, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous des vidéos comme ça je peux ensuite vous répondre. Euh, Georges, vous me demandiez, Michael j'ai écouté votre vidéo au sujet de la rénovation d'un appartement. Il faut le rénover afin que le locataire ou l'investisseur puisse en prendre possession dans les meilleures conditions. Actuellement, la famille vend de l'immobilier dans les Bouches-du-Rhône de Marseille. Bonjour à tous les Marseillais à qui on est récemment présent avec Investissement Locatif. Mais il y a certains euh, travaux à exécuter. Doit-on vendre en l'état ou effectuer les travaux Je pense que c'est la deuxième solution, mais peut-être je me trompe oui. euh, cordialement, Georges. Merci Georges pour le commentaire. Pour vous euh, donner vraiment une piste d'avancement, il faudrait bien sûr précisément euh, connaître votre appartement, connaître le prix, connaître l'adresse, euh, le niveau de vétusté. Euh, généralement, oui, ça va quand même être plus rentable d'effectuer quelques travaux, c'est-à-dire d'investir un petit peu d'argent euh, pour pouvoir vendre l'appartement déjà mieux. Euh, même si là vous, vous habitez dans une ville, dans une zone qui j'imagine est très très liquide donc il n'y a pas forcément de difficulté mais ça va vraiment vous permettre de sélectionner un public potentiellement bah, de prix moins accédant de gens qui veulent vivre euh, en résidence principale et donc de le vendre plus cher euh, parce que si l'appartement il, il est soit vêtu soit il y a des travaux effectués bah, soit ça va décourager toutes celles-là qui n'ont pas envie de le faire et qui potentiellement ont l'argent mais ne veulent pas le faire euh, et ou soit s'il est vraiment très vétus, bah, comme c'est notre métier vous allez drainer sinon hein, vraiment un public d'investisseurs ou de professionnels de l'immobilier et il va plutôt euh, être là ce public comme c'est mon cas pour faire de bonnes affaires et donc pour pas du tout tirer le prix vers le haut donc je vous invite vraiment à, à, à faire ce qu'on appelle du home staging, hein, à faire vraiment des tout petits travaux de rafraîchissement ne vous lancez pas dans des gros euh, travaux de rénovation on est vraiment dans, dans l'optimisation là le fait de potentiellement bah, mettre un coup de peinture à l'appartement si c'est nécessaire le fait que vraiment votre acquéreur Georges il puisse potentiellement se projeter euh, dans l'appartement pour vraiment aller chercher ce public qui a peut-être l'argent euh, mais qui ne veut pas s'embêter ou qui n'a pas le savoir-faire et qui veut rentrer rapidement dans l'appartement. Ça va vous permettre a priori vraiment de maximiser euh, les gains et de maximiser la vente de votre bien pour vraiment aller chercher euh, un maximum. Merci Georges. Je vais pouvoir répondre à Cheni. Merci beaucoup Cassa pour votre commentaire. Euh, bonsoir, dites-moi au cas où on voudrait investir dans un immeuble où il y a déjà de la location nue et que l'on veut faire de la location meublée fiscalement, comment est-il possible de gérer ça Le savez-vous Merci d'avance pour vos vidéos de qualité et bonne chance à vous. Bonne chance aussi à, à toi Cassie pour le, le futur opération si tu es en train de réfléchir à une opération en immeuble de rapport. Et vraiment, je te le souhaite parce que c'est une opération qui permet de décupler, de faire vraiment un pas en avant en termes de revenus locatifs en valeur. Euh, Là, tout simplement, on ne va pas réinventer l'histoire. C'est-à-dire que si tu rentres dans l'opération, que c'est un immeuble de rapport, que l'appartement est déjà loué, qu'il y a des locataires qui sont en location euh, nue, euh, tu vas devoir continuer à exploiter en location nue. Tu ne vas pas pouvoir, euh, alors qu'ils sont dedans sur un bail euh, vide, euh, pouvoir le changer euh, euh, comme ça du jour au lendemain. Donc, il va falloir que tu continues euh, sur du vide. Le jour où ils vont potentiellement déposer euh, leur préavis et que tu le souhaites, euh, là, tu pourras, si tu le souhaites, basculer. Meubler l'appartement, bien entendu, et à ce moment-là, le basculer fiscalement sur de la location meublée. Si c'est un modèle dit hybride, que euh, tu achètes un immeuble de rapport et qu'il y a une partie qui est vide, une partie qui est meublée, bah, fiscalement, ce sera hybride. Ça fait l'objet de deux poches complètement distinctes il y aura une partie en vide, euh, une partie en meublé. Après, n'hésite pas, si c'est ton souhait, à chaque renouvellement de locataires bah, à meubler l'appartement et les nouveaux locataires là, le prennent à bail en location meublée. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de miracle. Si c'est déjà vide qu'il y a un bail, ça restera de la location nue. Et si c'est libre de toute occupation, quand tu achètes l'immeuble de rapport, bah, là tu choisis, hein, soit tu peux l'exploiter en vide, soit tu peux euh, l'exploiter en meublé. J'espère que ça t'aura euh, aidé. N'hésite pas à mettre d'autres commentaires avec grand plaisir et bonne chance à toi pour tes opérations euh, en immeuble de rapport et tes futurs investissements locatifs. Bonjour Lionel, Lionel Kenum, merci pour votre commentaire. Bonjour Michael, merci pour cette nouvelle vidéo. Je m'intéresse aux immeubles de rapport et je voudrais savoir euh, vers quel professionnel faut-il se tourner pour expertiser les travaux et ainsi avoir les devis nécessaires euh, lorsqu'on choisit, j'imagine, il y avait peut-être une petite faute, un immeuble de rapport. Merci pour ton retour. Merci à toi euh, Lionel euh, pour euh, le commentaire. Euh, J'imagine que ce que tu veux savoir, c'est quel est le montant de tes travaux pour pouvoir euh, à, à, apprivoiser vraiment au mieux ton opération et ne pas prendre euh, de risques euh, financièrement. Ce qu'on conseille, c'est que bien évidemment, quand tu vas te porter acquéreur, signer euh, le compromis du bien, euh, bah, c'est en amont d'avoir prévu de faire passer des artisans. Alors, soit tu les as déjà dans ton réseau. J'imagine que euh, si tu poses la question, ce n'est pas forcément. Euh, je t'invite à prendre trois sociétés différentes de rénovation si tu n'es pas sûr d'une ou deux en termes de qualité ça va pouvoir te donner très rapidement un ordre d'idée assez précis de quelle est la valeur euh, forcément il va y avoir le moins cher l'intermédiaire le plus cher euh, on le verra c'est pas une science exacte mais peut-être que euh, tu pourras le, le constater la plupart du temps c'est celui qui est au milieu qui remporte le marché parce que celui qui n'est pas cher on a peur généralement qu'il soit pas cher pour prendre le contrat et qui souhaite ensuite rajouter euh, bah, potentiellement euh, des frais sur l'avancement. Euh, celui qui est cher, bah, généralement on n'a pas trop envie parce que soit il est peut-être aussi trop haut de gamme euh, par rapport à ce que tu souhaites faire pour ce projet. Euh, donc généralement, c'est celui qui est au milieu qui remporte. En tout cas, ça va te donner déjà un très bon ordre d'idée. Après, je t'invite quoi qu'il arrive à prendre une marge de sécurité. C'est vraiment important euh, dans ton financement. Si le devis, c'est 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, peu importe. Euh, essaie de ne pas emprunter pile 50 000 euros. Euh, pourquoi Parce que si tu es dans un immeuble de rapport, euh, il se peut, imaginons que tu as 3, 4, 5 mois de travaux suivant la taille de l'immeuble, euh, que tu as quelques fuites de toi euh, parce qu'à un moment tu l'achètes en, en été euh, euh, ou en automne et après ça, les travaux vont en hiver et là tu te rends compte qu'il y a des fuites de toi, il faut quand même que tu aies une petite marge de sécurité. Donc, je t'invite à emprunter environ 10 au-dessus en termes de travaux de la somme euh, du devis ou de ce que tu as prévu euh, de manière à ce que ça puisse vraiment te sécuriser. Euh, voilà, j'espère Lionel que ça aura pu euh, te servir. Merci à la personne qui nous a fait un petit coucou derrière et à très bientôt euh, pour d'autres réponses. N'hésite pas et encore merci pour euh, ta question. Bonjour XLR, merci pour la question. J'ai la même question que Monsieur Noblet. Bonjour Monsieur Noblet. Lorsque vous possédez déjà plusieurs biens d'investissement, euh, avec des encours déjà importants et que vous contactez une nouvelle banque pour continuer vos projets, précisez-vous vos encours existants dans les autres banques et en cours, si oui, pourquoi dites-vous le mot vierge pour d'autres banques Oui, pardon, je n'ai peut-être pas euh, été assez clair, je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière et ce que je veux dire. Déjà, est-ce qu'il faut préciser l'intégralité de vos encours euh, À la base, oui, jamais je conseillerais de masquer euh, des prêts immobiliers. On sait que ça existe, mais je ne vous invite pas. Euh, à le faire d'une parce que fondamentalement c'est illégal deuxièmement parce que je pense que vous m'entendez souvent le dire on est là pour tisser une relation de confiance euh, avec des partenaires financiers et le but c'est vraiment de tisser cette confiance et si vous démarrez sur un mensonge ou en occultant la vérité c'est compliqué alors pour autant pourquoi euh, je dis je suis vierge dans une autre banque parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a et souvent les investisseurs euh, l'oublient il y a votre endettement dit total euh, sur votre tête que vous avez euh, d'immobilier euh, dans différentes banques et il y a l'engagement total que souhaite prendre la banque A ou la banque une sur vous-même c'est pas parce que vous avez un euh, million d'encours immobilier qu'il y a forcément une seule banque vous savez c'est comme la vie euh, d'une entreprise quand on est investisseur immobilier est-ce que les sociétés ont forcément tout le temps qu'une seule banque Non. Est-ce que quand elles font un prêt elles vont forcément chercher de l'argent que dans une seule banque Non. C'est exactement pareil pour vous. C'est à dire que par exemple la BNP peut euh, vouloir euh, prendre un encours de 500 000 euros sur votre tête mais potentiellement pas plus. Euh, il peut y avoir l'endettement, il peut aussi y avoir que potentiellement elle ne souhaite pas prendre un risque supérieur et avoir un encours supérieur à 500 000 euros sur votre tête. Ce qui ne veut pas dire que votre endettement est full, et complet et, et, et peut plus, vous ne pouvez plus faire d'opération. Ce qui veut juste dire que la BNP souhaite euh, vraiment minimiser son risque et sur votre tête avoir par exemple maximum 500 000 euros d'encours. Potentiellement, il y a euh, 25-30 banques euh, sur la place euh, à, à grosse notoriété, euh, celles-là vous avez zéro rang cours. potentiellement elles, elles sont prêtes à vous prêter. Donc, il faut vraiment faire la différence et souvent effectivement la frontière n'est pas forcément claire dans la tête des investisseurs entre le montant total. De votre dette et le montant de la dette que vous avez par banque, et c'est pour ça que je dis que dans certaines banques euh, vous êtes vierge. Ça veut pas dire vierge de tout endettement, ça veut dire vierge chez eux. Il n'y a pas d'encours chez eux, et donc c'est ça qu'on va aller chercher pour passer une marche euh, en termes de capacité d'endettement. C'est aussi sur ce vecteur là qu'on va aller jouer. Et ben, j'espère euh, euh, XLR que ça aura pu vous aider, et également monsieur Nobé que ça aura pu euh, vous aider. Merci encore. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires si vous voulez que j'approfondisse. Euh, d'autres réponses merci bonjour à julien canuel merci pour votre question bonjour moi j'ai acheté un atelier euh, en mon nom propre mon but euh, est de créer mon entreprise de bâtiment euh, je peux le louer à mon entreprise point d'interrogation j'aurais dû faire une SCI euh, ou autre euh, non, alors ce que vous avez fait euh, c'est très bien, j'en parle d'autant plus librement que je l'ai fait euh, également et que je suis dans cette situation à titre personnel, ce que vous avez fait c'est très bien, vous avez acheté un atelier en votre nom propre en tant que Julien Canuel et du coup c'est votre société ensuite qui va être locataire de votre bien en tant que Julien Canuel, c'est exactement euh, ce qu'il faut faire, après vous auriez pu le détenir en SI, pas de problème particulier non plus mais il n'y a pas du tout de problème Est-ce que vous le détenez en nom propre je pourrais rentrer dans les détails de la différence mais vous êtes loin d'avoir fait une erreur au contraire c'est un puissant euh, avantage pour les chefs d'entreprise aujourd'hui pour vraiment développer votre patrimoine donc vraiment vous êtes dans la très bonne direction à mon sens euh, euh, julien et vraiment bravo je vous souhaite euh, vraiment bonne réussite dans votre entreprise euh, de bâtiment et bravo pour cet investissement qui va vraiment vous permettre de vous enrichir grâce à votre société et grâce à l'immobilier. Bonjour à Patrick Alors Patrick, le pseudonyme il est long, j'espère que vous vous reconnaîtrez. C'est Patrick59273, merci pour cette vidéo. Comptez-vous un jour opérer du côté de Lille et sa banlieue, ça m'intéresserait. Eh bien écoute Patrick, on y travaille tous les jours puisque euh, en 3-4 ans d'existence, on est déjà présent à Paris euh, en région parisienne, on est déjà présent à Lyon, on est présent à Marseille et on sera présent euh, dans quelques mois, plus plutôt sur le courant 2019, à Bordeaux et à Lille, magnifique de, ville de Lille où j'ai eu la chance de vivre six mois. Euh, donc merci en tant que Lillois et j'espère euh, vraiment qu'on pourra travailler ensemble quand Investissement Locatif sera présent à Lille avec grand plaisir. Merci pour ton commentaire Patrick, à très bientôt. Un message de Michael Suzarté. Bonjour Michael, très beau prénom. Salut Michael, est-ce que tu sais si l'année blanche va changer quelque chose sur l'amortissement des travaux en meublé Comme je sais que le montant des travaux en nu ne pourrait être déduit qu'à moitié, je me posais la question pour le meublé également. Non, sur le meublé, ça va avoir vraiment aucune incidence puisqu'on fait un bilan, une liasse fiscale. Donc l'année blanche, c'est vraiment à part. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au LMNP, euh, au réel, ça fait vraiment l'objet d'une poche complètement distincte euh, par rapport à tes salaires. Donc là, ton expert comptable va faire une liasse fiscale, va faire un bilan et ce sera vraiment séparé. T'inquiète pas par rapport à, à, au prélèvement à la source, ça va strictement euh, rien changer. Bonjour Erwan, Erwan Noblé, donc on avait repris ton nom dans un précédent commentaire. Je vais lire du coup euh, ta question et pouvoir te répondre. Un grand merci Erwan. Bonjour Mickaël, tout d'abord merci pour vos conseils très précieux, cela booste la motivation. Merci beaucoup, je pense que c'est vraiment le plus gros compliment que tu peux me faire quand je lis ça. Le but c'est vraiment de vous mettre dans le meilleur mindset pour que vous puissiez agir et passer à l'axe. C'est ce qui m'a permis de franchir une marche et vraiment euh, je vous le souhaite. Donc un grand merci, déjà c'est vraiment un beau, un beau conseil et un beau compliment. Vous allez peut-être pouvoir me conseiller sur deux points. Premièrement, lorsque vous prenez contact avec votre banque pour un nouveau projet d'investissement, le faites-vous avec un compromis de vente déjà en main ou étudiez-vous une capacité d'emprunt réalisable, faisabilité de financement euh, Oui, généralement je prends contact en amont. Pourquoi Parce que si jamais je signe euh, le compromis et que je prends euh, à ce moment-là contact avec la banque, bah, le problème, c'est qu'entre le, euh, euh, le moment où je signe, le moment où j'ai le rendez-vous, le moment où il ou elle monte le dossier, bah, le problème, c'est que tu te retrouves déjà vraiment potentiellement trop loin. Ça te met en risque en termes de timing. Euh, donc moi, généralement, effectivement, je prends d'abord contact, euh, je vais voir, je fais une première rencontre, j'étudie la faisabilité. Euh, je connais la personne, ce qui fait que quand je me dirige vers la signature d'un compromis, bah, je la préviens en amont, bonjour, coucou, on, je vais signer un compromis. Donc là, ça permet vraiment de dire, ah voilà, on s'est déjà rencontré, tout le reste est déjà dégrossi. Et donc, quand j'amène le compromis, il bah, y a déjà tout. L'étape d'après, c'est vraiment juste déjà le montage et on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je t'invite vraiment à prendre contact avant, tu le verras. C'est plus une histoire de timing euh, qu'une histoire vraiment de, de, de performance et d'efficacité. Hein. C'est que tu vas vraiment gagner beaucoup de temps à faire ça et ça va te permettre bah, d'aller beaucoup plus vite. Euh, merci beaucoup euh, Erwan pour, euh, pour ton commentaire et à très bientôt. Bonjour à Yves, euh, Yola bonjour monsieur, Yola bonjour Yves, bonjour monsieur Zonta, je euh, vous suis depuis pas mal de temps et je me permets de vous féliciter pour votre parcours ainsi que pour vos vidéos riches en contenu, merci beaucoup euh, Yves. Néanmoins, une question me taraude, est-il pertinent d'être locataire pour un bien à 1000 euros par mois alors que ce même bien acheté nous revient à rembourser des mensualités de 600 euros par mois sur 25 ans Le loyer est bien une charge dans le calcul de la capacité d'emprunt où j'ai dû rater un chapitre. Euh, alors, tu prends euh, un exemple, une question qui est déjà orientée. Euh, C'est-à-dire que potentiellement, il faudrait savoir dans la ville dans laquelle euh, tu es, euh, si tu peux devenir propriétaire de ce bien à 600 euros alors qu'il coûte 1000 sur le marché locatif, là je te le confirme, tu as tout intérêt à euh, devenir propriétaire de ce bien-là pour 600 euros par an. Mais ce n'est pas le cas général en fait tout simplement de ce qu'on voit. Pourquoi ce qu'on voit généralement euh, C'est que en 1, soit euh, ceux qui achètent leur résidence principale utilisent la totalité leur capacité d'endettement et donc du coup bah c'est fini, c'est terminé, puisqu'après ils sont plus du tout euh, salvables euh, sur le reste des différentes opérations. Soit ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que potentiellement le montant de la mensualité est égal euh, ou supérieur au loyer euh, actuel. Donc là tu prends un cas de figure qui est sûrement vrai, hein, qui est un bon cas de figure, ce cas de figure, ça peut être euh, effectivement un aimant de réponse pour bien sûr devenir la propriétaire. Euh, du bien puisqu'il y a une différence qui est significative. Après l'idée générale et globale qu'il faut retenir c'est quoi C'est le fait de dire soit j'utilise la totalité de ma capacité euh, d'endettement et c'est ce qu'il ne faut pas faire euh, et j'achète ma résidence euh, principale et dans ce cas c'est un problème parce que je ne peux plus développer d'autres revenus et acheter de l'immobilier. Mais si soit ça ne te bloque pas, et là il n'y a aucun problème. Si ça ne te bloque pas, j'ai aucun problème parce que euh, les gens achètent rapidement résidence principale. C'est vraiment juste dans le mindset de dire si l'objectif est d'avoir X milliers de revenus locatifs par mois, quelle est l'autoroute pour arriver à ça et pas le chemin le plus compliqué. Généralement l'autoroute c'est de rester locataire. Avec les chiffres que tu donnes, je t'invite effectivement à potentiellement acheter cette résidence principale parce que c'est plus intéressant. Mais même en termes d'endettement, puisqu'au lieu d'avoir 1000 euros, là tu as 600 euros. Mais c'est généralement euh, pas le cas de ce qu'on constate quand on achète sa résidence principale. Généralement, c'est au minimum égal au montant du loyer. C'est pour cette raison qu'on conseille généralement de rester locataire ou en tout cas d ach pour acheter du locatif et donc d'acheter euh, la résidence principale que euh, plus tard et qu'à la fin. Merci en tout cas euh, pour euh, ton commentaire et tes gentils compliments Yves. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Let's